Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un serveur 1.12.2 rapidement et facilement. Donc, ça va être très rapide, vous allez voir. On va aller. Donc là, je vais faire selon une version Minecraft euh, légale. Euh... C'est pareil pour les versions craquées, sinon euh, c'est pour les liens de téléchargement, je vous les mettrai dans la description, vous, vous verrez. Donc option de lancement, on va cliquer dessus, on va cliquer sur notre euh, version qu'on veut, donc moi ça va être en 1.12.2. On va cliquer sur télécharger le serveur, donc voilà, une fenêtre va s'ouvrir, moi je ne vais pas l'afficher. La euh, voilà. Donc voilà. Vous allez aussi, donc voilà, vous téléchargez le point .jar, vous le mettez sur votre bureau. Et ici, euh, voilà, donc je l'ai glissé dans un dossier. C'est important de mettre un dossier. Donc ça j'ai créé un dossier, ça s'appelle Minecraft Server 1.12.2. Et ici, ce sera, donc je vais mettre le, le même, du coup à l'intérieur. On va lancer une première fois. Donc euh, il va avoir, il va pas se lancer complètement. Il va avoir une sécurité qui s'appelle le Eula. Donc il va falloir valider. Donc ici, on va aller dans Eula.txt. Et vous remarquez euh, la tru voilà donc euh, je le dis sans accent pour que vous compreniez donc voilà ça s'écrit comme ça T R u e donc voilà donc maintenant on relance et vous allez voir que il va fonctionner sans aucun problème donc voilà donc là le serveur il lançait, est lancé c'est très ça a été très rapide voilà vous pouvez remarquer que ça s'est fait euh, donc je l'ai lancé à 39 secondes à 59 secondes, il était bon. Ça fait 20 secondes pour le lancer, donc voilà, c'est très simple et c'est très rapide. Maintenant, on va le fermer. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va le fermer. Et important, vous ne le fermez pas avec cette croix. Vous allez le fermer en, en marquant ici "Stop". Stop. Voilà. Donc là, ça sauvegarde. Et ensuite, il s'éteint. Donc là, je vais ouvrir "Server Properties". Je vais l'ouvrir avec Notepad. Je vous mets le lien en description. Notepad est un logiciel euh, complet qui permet euh, vraiment euh, pour le développement est très intéressant donc voilà c'est superbe donc ici on va voir tous les les toutes les configurations de du serveur donc ici la view distance donc ça ça va pas être important on va aller, tout ce qui est important on va aller dans game mode donc ça c'est le game mode euh, par défaut donc là on va mettre 0 c'est normal enable command block je vous, je vous conseille de mettre en true allonezer euh, true unable euh, aircon false op permission 4 un query false ici on va aller plus on va aller un peu plus bas donc les ressources pack ça c'est pas important on les met pas de base euh, level name ici euh, attendez. Voilà, ici donc le level name ça va être le nom du monde donc par exemple je vais l'appeler test voilà donc il va se recréer motd alors c'est ici donc euh, c'est euh, ceci est un serveur de test donc là ici je, pour mettre ce, ce euh, MOTD en couleur donc il y a un code couleur, je vous mettrai un lien sur comment fonctionne le code couleur de chez minecraft mais c'est pas comme en jeu avec essentiel qu'on utilise le E, donc euh, celui-là ouais. donc nous ici on va utiliser le paragraphe qui est euh, donc vous faites shift et point d'exclamation, donc on va le mettre en 6 et en L, donc ça va être jaune et gras, tout simplement donc ici je vais marquer ceci et un serveur de test tout simplement donc force game mode false hardcore false le hardcore pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, du coup euh, quand on nous tape ou on prend des dégâts il faut qu'on ait une pomme d'or ou une potion de, de régénération pour euh, regagner des coeurs donc c'est pas en mangeant qu'on regagne des cœurs donc voilà pour la plupart des du, la plupart du temps ce sera hardcore false Whitelist false, false, je vous expliquerai après. PvP true, donc voilà, on veut du PvP dans notre serveur. Euh, donc voilà, tout ça c'est pas intéressant. Max player, donc c'est le nombre de maximum euh, du coup de player. Donc on va aller en mode, on va le mettre, par exemple, on va mettre euh, 1000 personnes sur notre serveur. On va marquer euh, online mode, ici c'est pour si euh, ça accepte euh, les cracks. Donc pour accepter les cracks, vous allez mettre sur cette ligne false. Moi, je suis en version légale, donc je vais rester entre eux. Voilà. Max World Size, c'est le, les dimensions du monde. Donc, si je veux que le monde fasse 100 blocs par 100 blocs, je ne l'ai jamais fait en plus, on, on, bah voilà. normalement, ça marchera. Donc, je vais supprimer ce monde, car il ne nous intéresse pas. Et on va relancer le Minecraft Server. Donc, voilà, le serveur est done. Donc, ça veut dire que c'est bon, ça fonctionne. Euh, ici, maintenant, on va aller, dans, on va aller ici et on va faire « Edit » et moi j'ai marqué « Localhost » parce que je vais l'utiliser en localhost. Donc « Done » et on va faire « Join Server ». Voilà, là on apparaît sur le monde, donc, euh, donc voilà. Donc ça ça fonctionne. Tac, « vidéo Settings », ok. Donc ici, vous pouvez voir que si je fais un « Slash G » et j'appuie sur « Tab », il veut pas me proposer le game mode je ne suis pas opérateur donc on va aller dans la console on va faire op et on, on a ici la liste des players, des players pardon et donc ici on va faire op même 05 avec les underscores parce que c'est mon pseudo entrée ici je suis actuellement op donc je fais slash g tab hein, et voilà je suis en créatif donc ici je peux je peux casser etc sinon j'aurais pas pu voilà donc ici, vous voyez que euh, ceci est un serveur de test, donc ça marche bien. Et donc ici, la, la, la, la console nous informe qu'il y a, a quelqu'un qui, qui est joint, qui est venu. Et donc du coup, bah, ça fonctionne. Voilà, donc euh, j'espère que ce tuto vous aura plu et aurait été intéressant pour vous. Euh, du coup, je vous encourage à liker si, si ça fonctionne pour vous et si ça vous a plu. Euh, je vous embête pas plus, mais essayez d'activer l'engrenage pour au moins suivre, me, su me suivre. Et voilà, abonne-toi si tu veux. Passe une bonne journée. Je t'invite à aller voir du coup mon tuto pour ouvrir ses ports pour pouvoir accéder à distance sur son serveur. C'était Nem. Ciao.